Je me dis qu'avec toi je n'ai pas pu éviter de me donner à 100 C'est l'effet que tu m'as fait Quand je me laisse quitter Par la pensée de désir Que tu me crées, oh N'abandonne pas Je sais que ce n'est pas À ta part ou de toi Matinai, suis toi, je toi, je suis en toi, je toi, je Comme il y a de voir les choses, qu aujourd'hui. qu'aujourd'hui. Et oui, c'est vrai, je n'ai pas baissé les bras pourtant. Je change de dix, c'est ce que j'ai failli. Changer de dix, c'est ce que j'ai failli. Avec toi dans mes pas, dans mes pensées, je ne sais. Ni même comment j'ai pu encore me laisser avoir de toi. C'est toujours la même chose. Ta matinée sans toi J'avais failli si je ne tourne pas le dos Ta matinée sans toi J'avais failli si je ne tourne pas le